Quel est le secret du changement Y a-t-il des techniques pour améliorer sa vie de manière concrète, avoir rapidement des résultats, se sentir plus épanoui, plus en confiance, plus heureux de manière générale, hein, même si le terme du bonheur est un terme propre à chacun Ce que je te propose de voir aujourd'hui ensemble, c'est un peu ce que je considère comme les deux notions capitales à intégrer quand on veut reprendre sa vie en main, ou quand on veut tout simplement améliorer son niveau d'épanouissement général. Donc aujourd'hui, euh, on va rentrer euh, assez vite dans le vif du sujet. C'est Tony. Hein, je me présente quand même, Tony, qui, euh, qui va euh, euh, te partager aujourd'hui quelques, quelques idées. Euh, pour rappel, je suis auteur de développement personnel. J'anime cette chaîne qui est une chaîne de développement personnel, donc en toute logique. Mais on parle aussi d'épistémologie et de non-dualité. La non-dualité, c'est de la spiritualité. On va assez peu en parler aujourd'hui. Donc on va parler de quelque chose d'assez concret. Je dis on va assez peu en parler aujourd'hui, mais tu vas voir qu'il y a toujours un lien en fait. On ne peut pas nier le caractère spirituel de l'expérience humaine. Ce que je me propose de faire dans les partages, c'est que même si aujourd'hui tout ce qui s'apparente à de la spiritualité, c'est quelque chose que tu rejettes, qui ne t'intéresse pas, euh, qui provoque peut-être une émotion, tu vois, une réaction émotionnelle. De, ah non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie qu'il parle de spiritualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats concrets, c'est d'achever, d'obtenir, d'avoir. Euh, tu, tu vas voir que euh, je vais avoir une approche très pragmatique quand même, rationnelle, mais euh, il va y avoir quelques petites euh, correspondances à la spiritualité et à la non-dualité. C'est obligatoire. Euh, ça serait trahir mon travail que de ne pas en parler avec cette perspective, avec cette dimension-là. Alors, quel est le secret du changement euh, Pourquoi vouloir changer Y a-t-il vraiment un secret <rire> En fait, la première notion que j'ai envie de te partager, c'est l'idée de vérité. Et c'est pour ça que je parle de spiritualité. Parce que quand je parle de vérité avec un V majuscule, c'est un peu comme si je parlais de conscience avec un C majuscule. C'est un peu comme si je parlais de Dieu de spiritualité, donc, quelque part, euh, d'absolu, avec un A majuscule, là aussi. Alors, quand je parle de cette idée de vérité, pourquoi est-ce que je parle de la vérité C'est qu'en fait, il y a la possibilité de vivre en étant aligné avec une vérité, notre vérité. S'aligner avec la vérité, c'est être à l'écoute de ce qui est juste et vrai pour nous. Donc, ça ne peut être vrai que pour nous. Il n'existe pas une vérité pour tout le monde. Une vérité à appliquer pour tout le monde. Il n'existe pas un conseil à appliquer pour tout le monde. Le même conseil pour tout le monde, il faut que vous fassiez ça. C'est ça le secret. Ben non, le secret, c'est de s'aligner avec la vérité, mais sa propre vérité. Donc le conseil est généraliste, mais l'application du conseil est profondément subjective, individuelle. Elle n'a elle, elle, elle de, de, de cohérence que si tu regardes ce qui est vrai pour toi. Et on voit bien que ça ne sera pas la même chose que ce qui est vrai pour moi et ce qui est vrai pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est quoi cette idée de s'aligner avec la vérité bah, C'est que la plupart des êtres humains, et moi y compris, nous nous mentons très souvent, régulièrement. Se mentir, le mensonge. Mentir, c'est occulter la vérité, nier la vérité, ne pas vouloir voir la vérité. Ce qui est vrai, euh, bah, c'est là. <rire> c'est ce qui est vrai. Et ensuite, il y a tout ce qu'on va tricoter pour ne pas voir, pour se détourner de la vérité, parce que la vérité est très inconfortable. La vérité, elle, elle est, elle est froide, elle est, elle est radicale. Elle ne s'attache pas à essayer de mettre des formes. Il y a la vérité et c'est tout. Que ça te plaise ou non. Que d'ailleurs, bien souvent, la vérité ne nous plaît pas. Elle ne correspond pas, elle ne colle pas à nos préférences personnelles, à ce qui nous semble bon, à ce qui nous semble bénéfique. C'est surtout ce qui la, la vérité ne bénéficie pas forcément à notre ego. C'est pas c'est pas c'est pas son rôle la vérité. La vérité elle est c'est tout. Elle elle est, elle est pas sa, sa, sa, sa finalité c'est d'être. Ensuite la manière dont l'ego va s'en servir ça ça lui appartient. Et l'ego est très fort pour détourner la vérité, utiliser, travestir la vérité, la cacher, la voiler alors tu te dis mais de quelle vérité il parle je vais te donner un exemple concret c'est un exemple qui me parle personnellement parce que je me suis retrouvé dans, dans cette configuration des deux côtés de la pièce des deux côtés à la situation celui qui subit, celui qui met en place donc je, je, je vais t'expliquer j'en ai parlé dans une autre vidéo mais il y a quelques années moi j'étais en couple et ça faisait quasiment 10 ans que j'étais avec cette personne donc on parle là d'une relation amoureuse et puis cette femme a décidé de me quitter, et donc de mettre un terme à notre relation. Voilà, c'était sa décision. C'était en accord avec sa vérité à elle. Sur le moment, ça n'était pas en accord avec la mienne, mais c'était la vérité. En fait, quand tu es dans une relation, la vérité de l'un bah, a une incidence très forte sur la vérité de l'autre. Donc c'est devenu la vérité. La vérité, c'est que la relation était terminée. Il n'y avait plus lieu d'être. Elle n'avait plus lieu d'être elle a appliqué un principe fondamental. Elle a posé une action en accord avec sa vérité intérieure. C'est ça qui s'est passé. Il y avait un ressenti, des émotions, une intuition, une tendance. Elle était malheureuse dans cette relation. Et donc, par ce passage à l'action, elle a écouté sa vérité intérieure, son ressenti, et elle a posé une action en accord, alignée avec cette vérité. Et donc, dans ce cadre-là, je l'ai subi. Dans une relation, une autre relation, c'est moi qui ai senti que je n'étais plus en accord avec cette relation, que ça n'était pas la, la voie à suivre, qu'il qu il fallait, il fallait que ça s'arrête. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation, parce que je sentais ce qui était la vérité pour moi. Et évidemment, l'autre personne, parce que bah, dans une relation, toujours deux personnes, a subi l'incidence de ce qui était vrai pour moi. Et donc, euh, euh, bah, ça met un terme à la relation. Et, et c'est comme ça, c'est irrévocable. Quand, euh, quand c'est ta vérité, c'est ta vérité. Pourquoi je te parle de ça Pourquoi ça semble être un grand secret du changement bah, C'est que la plupart des gens se mentent à eux-mêmes en permanence. Et qu'il y a donc un message, un, une information qui monte, qui est celle de voilà la vérité. Mais ça, ça ne touche pas que les relations amoureuses, ça ne touche pas que les personnes qui sont en couple et qui ne se sentent plus alignées avec cette relation. Ça touche à tout. Je devrais arrêter de fumer. Je devrais me mettre au sport. Je devrais changer de, de métier. Je devrais quitter ce boulot de merde. Je devrais faire autre chose. Je devrais euh, voyager. Je devrais prendre de la distance avec euh, ses amis, mes parents. Je devrais quitter certains comportements destructeurs. Je devrais un peu moins regarder la télé. Je devrais... Euh, tout, tout ça, euh, tout, toutes ces idées, ces exemples, euh, qui semblent être des... Euh, une, une forme de pression. Hein. Je devrais faire ci, je devrais faire ça. Mais en, en vrai, euh, tu, tu, tu, tu te l'es souvent dit. C'est ça la vérité. C'est que quel que soit le message qui est... Émis, que tu perçois, c'est une forme de vérité. Mais après, est-ce que tu l'entends Est-ce que tu l'écoutes Ou est-ce que tu vas raconter une histoire pour ne pas écouter Te divertir quand ça monte Te changer les idées Faire autre chose Pour ne pas avoir à y penser Pour ne pas avoir à y réfléchir Pourquoi Parce que derrière l'idée même de la vérité, la vérité, elle tranche. Tu dois quitter cet emploi. C'est de la merde, tu n'es plus à ta place. Tu n'évolues pas, il faut que tu te casses. Voilà la vérité. Elle est tranchante, la vérité. Mais derrière, il y, y a tout ce que ça implique. « Mais attends, euh, si je quitte cet emploi, qu'est-ce que je vais faire Je dois gagner de l'argent Comment euh, Ma famille, vont penser que je deviens fou euh, Il faut que je paye mon loyer Il faut que je rentre de l'argent Je ne peux pas partir comme ça ?» Et donc, on se retrouve dans une situation dont je parle assez régulièrement dans mes formations en ligne ou même mes livres, qui est celle du statu quo. Le statu quo, c'est « la vérité est venue te délivrer son message ». Mais tu maintiens la situation déplaisante au quotidien parce que tu as peur des conséquences qu'il y aurait à agir en accord avec cette vérité. Tout simplement, tu as peur de faire ce qu'elle t'indique. Tu as peur de l'écouter. Tu as peur de faire, de passer à l'action. Et donc, tu entretiens le statu quo. Le statu quo, c'est de l'inaction. Voilà, c'est tout. C'est rester dans la relation dans laquelle ça ne va plus. C'est rester dans cet emploi alors que ça ne va plus. C'est rester dans une relation amicale, c'est continuer à faire certaines choses, à avoir certains comportements, alors même que. Ah, c'est pas, pas juste. Il y a un statu quo. J'y réfléchirai plus tard. Non, mais là, c'est pas le bon moment. Quand est-ce que ça sera le bon moment Est-ce que ce n'est pas justement une stratégie de l'ego que de repousser ce que tu dois faire maintenant, dans l'instant présent et qui t'indique que tu trouveras une solution plus avantageuse plus tard, dans le futur. Parce que c'est pas une histoire que tu te racontes, une histoire que l'ego te raconte, pour te maintenir dans le statu quo. Parfois, la vérité, elle dit, il faut que je fasse ça. Et tu le fais. Et il y a des conséquences, évidemment. Et donc, je, je me dois de te mettre en garde. Je ne peux pas juste être... Euh, souffler sur ton ambition, ton inspiration, provoquer et induire le changement chez toi, en tout cas tenter de, de t'influencer. Non, ce n'est pas mon travail. <rire> mon travail, ce n'est pas de t'influencer. Ce n'est pas de faire en sorte que ce soir, tu quittes cette personne ou, ou que tu changes de boulot du jour au lendemain euh, sur un coup de tête. Je veux simplement que ces notions s'intègrent à ton mécanisme, s'intègrent à ton système et que tu y réfléchisses, que tu contemples, que tu en aies conscience. C'est tout. Parce que je sais bien que derrière certaines situations, elles sont bien plus complexes qu'elles peuvent, qu peuvent paraître en apparence. Elles sont complexes. Il y a des implications qui sont parfois multiples. Oui, tu me dis de quitter ma relation, mais j'ai des enfants, et je les aime. Comment ils vont réagir Moi, je veux le meilleur pour eux. Euh, si leur papa et leur maman se séparent... Ils vont m'en vouloir. Je vais perdre cet amour que je ressens aujourd'hui, et cette, cette, cette confiance. Ils vont m'en vouloir. Ils vont me détester. Ils adorent leur papa. Si on ne peut plus se voir euh, de la même manière, si on vit plus sous le même toit, euh, ils vont m'en vouloir. Tu peux pas comprendre, Tony. Je veux juste que tu intègres cette idée que c'est le statu quo. La vérité est venue apporter son message, certainement. Avant même que tu lances cette vidéo, ça fait un moment qu'il y a certaines choses qui qui viennent, qui ont émergé, qui viennent te dire hey, « Eh, tu vois, ça vient taper à ta porte. hé, hey, on en a plein le cul, cette relation. <rire> on en a plein le cul, de cette relation. faut faire quelque chose. On ne peut plus supporter ça. » Et puis, ou tu te pointes au boulot et « Putain, mais, je peux plus, quoi. c'est pas possible. Jusqu'à quand Combien de temps vas-tu accepter le statu quo ?» C'est ça, la, la grande question. Mais évidemment, je ne suis pas là pour te dire... <rire> « Ah ouais, bah, si tu quittes euh, la relation, ou si tu quittes ton boulot, euh, ça va être euh, une partie de plaisir. » Ah non, non, non. Je, je, je... Pour être tout à fait franc avec toi, il y a eu une, une fois où la vérité est venue me chercher, et ça a impliqué une véritable descente aux enfers. C'est-à-dire que la vérité est venue me dire « Cette relation, tu dois y mettre un terme, ça n'est plus... Euh, » C'est devenu toxique. Pour toi, pour ta partenaire. Euh, moi, je ne crois pas qu'il y ait de personnes toxiques, à proprement parler. Oui, il y a des personnes qui ont énormément souffert, qui ont subi des traumatismes, de la violence, ou euh, un traumatisme très fort, et ça un, influence leur comportement. Ça, ça joue énormément sur leur manière d'être et de se comporter avec les autres. Donc, euh, quand elles ne sont pas bienveillantes et qu'elles sont plutôt malveillantes, euh, qu'elles font du mal, qu'elles font souffrir autour d'elles, etc., on pourrait dire, on pourrait tenté de dire « Ah, cette personne, elle est toxique, elle est diabolique !» Mais... Euh, tu vois, un petit garçon ou euh, une petite fille, mais bon, un petit garçon qui aurait été violé par son oncle dans son enfance, euh, euh, avec des secrets de famille dans tous les sens, où, euh, je sais pas, la mère, elle était au courant, mais elle a préféré garder le silence et maintenir. Enfin, tu vois, elle, une espèce de, de situation euh, dégueulasse, quoi. Euh, bah, ce petit garçon, on pourrait être tenté de dire, hein, s'il se met à avoir des comportements anormaux aux yeux de la société ou euh, en décalage complet, il est diabolique! Ben ah ouais, mais c'est de la bêtise, c'est de la connerie. Que, que, comment est-ce que toi-même tu réagirais si tu avais été violé euh, dès l'âge de 3 ans par ton oncle Tu ne sais pas. Et moi-même, je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je me comporterais. Je ne sais pas quelle incidence ça aurait sur moi, quand je vois déjà certains événements forts qui ont profondément altéré mon, mon identité en tant qu'homme. Euh, c'est tellement facile de dire « Ouais, cette personne, elle est toxique. <rire> elle est toxique, de toute façon. » Bah ouais, elle est toxique, hein. Bah ouais, mais tu sais pas, tu sais pas dans quel environnement elle a grandi, tu sais pas comment ses propres parents lui parlaient, tu sais pas le niveau d'amour qu'elle a reçu, et généralement quand une personne se met à avoir... En fait c'est simple, quand une personne a reçu beaucoup d'amour, il y a des chances qu'elle se mette à émettre, diffuser cet amour elle-même. Quand elle a reçu suffisamment d'amour, ça se fait de manière assez simple, assez naturelle finalement. Quand une personne a cruellement manqué d'amour et qu'on lui a... Euh, qu'on l'a détruit, qu'on l'a amoché, pas que physiquement, hein, mais dans sa personnalité, dans la construction de son être, son individualité plutôt que son être. Parce que là, pour le coup, l'être... Euh, je, je fais une différence entre ce qui est l'être et ce qui est l'ego, ce qui est l'être et ce qui est la personne, ce qui est le soi et ce qui est l'humain, ce qui est Dieu et ce qui est l'individu. Voilà. La conscience et l'individu. Donc, euh, bah ouais, l'individu, euh, comment tu te construis, toi, quand tu te fais euh, abuser euh, sexuellement, psychologiquement et Ça, ça laisse des séquelles. Et donc, euh, c'est pour ça, je reviens sur mes pas, c'est pour ça que je parle plutôt de relations toxiques, c'est-à-dire deux individus ensemble, qui, par les blessures qu'elles ont pu vivre et recevoir, se mettent ensemble à créer une situation euh, délétère, destructrice pour l'un et pour l'autre. La relation est toxique. Donc j'étais dans une relation qu'on pourrait qualifier de toxique. <rire> une relation compliquée. Eh ben, J'ai décidé, la, la vérité, c'était qu'il faut partir de cette relation, il faut y mettre un terme, ça n'est plus euh, viable, ça n'est plus possible. Ça n'est pas une source de joie et d'amour. C'est une, une euh, version euh, twistée, altérée de l'amour. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'amour des deux côtés, c'était évident. Mais la manière dont ça venait euh, se rencontrer... Comme il y avait des individus et des égaux au milieu et des égaux blessés, meurtris par leurs histoires personnelles, par leurs expériences passées, la rencontre provoquait euh, <rire> quelque chose de toxique, d'explosif, euh, d'instable. Donc j'ai mis un terme à cette relation. J'ai dû quitter un pays, parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là, euh, c'était il y a quelques années maintenant. Hein. Euh, j'ai dû quitter un pays un peu en catastrophe, avec un, euh, quelques affaires... Je me suis réinstallé quelque part, cherché vite du boulot, un appartement. Et ça m'a amené jusqu'à me retrouver dans un foyer de jeunes travailleurs, dans une petite ville du Lot-et-Garonne, à Agen. Je me suis retrouvé en foyer, à deux doigts d'être à la rue, et donc j'ai trouvé ce foyer. Ça a été vraiment une période très compliquée. C'est le moment d'ailleurs dans ce foyer de jeunes travailleurs où j'ai écrit « Deviens la meilleure version de toi-même », qui est le livre de Dev Perso, euh, qui est publié euh, un peu dans toutes les, les librairies, hein, qui a été publié par Guy Trédaniel, euh, que je te recommande, hein, je vais te mettre un lien dans la, dans la description, parce que c'est un livre très puissant, c'est un cri de puissance, <rire> un cri de motivation. C'est n'est pas que mon cri à moi, c'est pour provoquer quelque chose chez toi. Et euh, quand j'ai fait face à, à cette situation euh, terrible, humiliante, euh, imagine un gars qui a une trentaine d'années, euh, qui se retrouve dans un foyer de jeunes travailleurs, une petite chambre de, de 12 mètres carrés, avec un lit... Euh, de 90 cm, qui puait la transpiration. Je le dis souvent, mais c'était assez, assez rude. Il euh, n'y avait pas de cuisine, il y avait juste un petit, un petit frigo, tu vois, les petits frigos, là. Euh, mais euh, c'était très bien à ce moment-là, parce que c'était mieux que la rue. Il y a des gens qui vivent dans la rue. Moi, j'ai eu une petite chambre, je m'estime très chanceux. Mais euh, ce que je veux te dire... C'est qu'il y a un prix à payer, parfois, à écouter ce qui est la vérité et à agir en fonction de la vérité. Ce n'est pas, <rire> pas gratuit. Par contre, quand tu vis en accord avec ta vérité et que tu traverses toutes les conséquences, que tu assumes les conséquences, que tu prends pleinement les... ta responsabilité, ta part de responsabilité, et que tu avances, euh, bon, c'est là où il faut un mindset euh, solide. Hein. On ne va pas se mentir. Il faut, il faut s'accrocher. Euh, mais euh, ça te donne quelque chose qui est inestimable. Quand tu vis en accord avec ta vérité, il y a une puissance qui se dégage de, de toi. Alors je ne dis pas « Regardez, il y a de la puissance qui se dégage de moi ». Je dis juste que quand tu es en accord avec ce qui est la vérité pour toi et que tu poses des actions alignées avec cette vérité, « Bon, mais ben il faut que je fasse ça, je le fais. Il faut que je prenne cette décision, je le fais. Il faut que je change ça, je le fais. » Quand tu t'appliques à suivre ce qui est la vérité pour toi, bah tu vis une vie... Euh, assez particulière. Parce que la plupart des gens ne vivent pas de cette manière. Ce n'est pas répandu, cette manière de vivre. Parce que les gens ont peur. Parce que les gens euh, cèdent à la facilité. Mais pas parce que ce sont des nuls, parce que ce sont des faibles, tu vois, je me, je me garderai bien de ce genre de jugement à la con. Parce que peut-être qu'ils ne se sentent pas encore l'élan, le courage d'écouter la vérité et d'assumer les conséquences. Les conséquences, ça peut être la mort. C'est vrai, ça peut être tragique, <rire> ça peut être la, la mort. Mais il n'y a rien de... Enfin, la vie humaine, si on regarde la vie humaine dans son ensemble, ça se finit par la mort, quoi qu'il arrive. J'aimerais juste le rappeler. Vivre en accord avec la vérité, ça peut avoir donc comme conséquence de te mener à la, à la perte, à ta perte. C'est une des possibilités. Tu te loupes et tu meurs. Mais le prix de vivre toute sa vie et de mourir à la fin en ayant vécu comme une, ce que j'appelle une souris de laboratoire, d'avoir entretenu un statu quo, de t'être menti à toi-même, et d'attendre là sur ton lit de mort que ça s'arrête, parce que ton corps est en train de lâcher, c'est la fin, il n'y a plus grand-chose à en tirer, <rire> sur le plan mécanique, physique, tu n'es pas loin de mourir, et tu regardes, tu regardes ta vie, et tu vois que ta vie, ça a été une succession de choix de la facilité, que ça a été en permanence des choix, ouais, des choix par défaut. En tout cas, que tu n'as pas suivi l'élan de la vérité. Et la vérité venait te chercher, et à chaque fois, tu l'as repoussé. Bon, ben, quand tu es à la fin de ta vie et que tu as vécu comme ça, de cette manière, tu ne te sens pas très bien. Tu ne te sens pas très bien. Euh, tu te sens même terriblement mal. Parce que tu sais, au fond, c'est ça le pire, le plus tragique. Au fond, tu sais que tu t'es menti à toi-même. C'est le pire affront. Mentir aux autres, trahir, tromper, c'est déjà dégueulasse. <rire> il y a encore, d'un point de vue épistémologique et linguistique, euh, et suivant certaines situations, on pourrait dire quand même, mentir, voilà, il y a euh, euh, un caporal qui vient chez moi, qui frappe, je cache des Juifs chez moi, on est en pleine guerre mondiale, et il me dit « est-ce que vous cachez des Juifs ?» Je dis non, on pourrait dire ben « bah là, mentir... Euh, » Non, mentir, c'est très bien. <rire> mentir, c'est très bien, donc il euh, bon, faut relativiser. Mais bref, ce n'était pas vraiment la question. L'idée, c'est euh, quand tu as vécu en accord avec ta vérité et que tu as fait les choix difficiles, ça ne veut pas dire que tu as une vie euh, tranquille et lisse euh, comme une mer d'huile. Mais à la fin de l'expérience, je, je sais que j'aurai un regard sur, sur moi, sur mon expérience qui sera différent de celui ou celle qui a passé sa vie à se mentir. C'est tout. En tout cas, moi, j'essaye de m'aligner avec la vérité, ma vérité. Donc, il euh, y a des moments ça vient me chercher, J'ai pas envie d'écouter ce qu'elle me dit. <rire> je vois bien comment ça tortille, comment, comment mon propre ego... Euh... Mais euh, la pleine conscience, la méditation, euh, tous ces partages que je peux faire sur la spiritualité, la non-dualité, l'observation des pensées, du mental, des émotions, etc. etc. tout ce qu'on peut retrouver dans la, la formation en ligne. Donc je te mets un lien aussi dans la description. N'hésite pas à regarder la description, il y a plein de liens. Des choses qui peuvent t'intéresser, des choses qui ne vont peut-être pas du tout t'intéresser, des choses qui vont être faites pour toi, d'autres qui ne vont pas l'être du tout. Regarde quand même la description de cette vidéo et de toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Il y a du contenu, il y a des ressources, il y a des choses supplémentaires à, à voir. Voilà. Euh, donc tout ça pour dire, quand tu vis en accord avec ta vérité, euh, bah tu te sens, il euh, y, y a quelque chose, il y a une grande force. grande force de choisir la, la voie du héros. Vivre ta légende personnelle, vivre ce qui est juste pour toi, même s'il euh, y a un prix à payer, même si parfois ça t'amène à vivre des situations compliquées. Franchement, quand je me suis retrouvé en foyer, et ça, je ne vais pas vous dire que c'est rien, mais non, c'est une belle, une belle conséquence de, euh, de, de vivre en accord avec sa vérité. Euh, Quitter quelqu'un que, que tu aimes encore, mais tu vois que ça ne fonctionne pas, etc., et que tu tranches parce que tu vois que c'est le mieux, tu vois que c'est la vérité, tu vois que c'est ce qui est juste, tu vois que c'est ce qui doit être fait. Tu sais qu'il va y avoir des conséquences sur ton émotionnel, tu sais que tu vas pleurer, que tu vas, tu vas être pas bien, que la personne va te manquer, que ça va être terrible. Enfin, Tu sais tout ça, mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Pareil, tu quittes un boulot, tu sais, que, tu sais que tu ne sais pas la conjoncture économique, c'est une perte compliquée. Est-ce que je vais retrouver quelque chose Est-ce que je vais réussir Ah putain, le chômage, est-ce que vraiment, j'ai personne derrière pour m'aider, ou quelle que soit ta situation est-ce que tu vas ou pas Est-ce que tu suis ton grand ton appel Est-ce que tu décroches le téléphone et tu réponds à, à l'appel de, de ce que devrait normalement être ta vie Parce que la vie te propose d'être aligné avec sa vérité. À toi de suivre ou non. C'est une invitation qui est tendue par la vie. Donc il n'y a pas d'obligation. C'est là où se manifeste le mieux, je pense, la notion d'amour inconditionnel de l'univers, de la conscience de Dieu vis-à-vis -vis de toi, et de moi y compris, c'est cette liberté qui est laissée de répondre à l'appel ou pas. Donc de vivre sa vie en accord avec ça ou pas. Tu es libre, tu as une véritable liberté en tant qu'individu. En tant qu'individu, tu as la liberté de décrocher ton téléphone et de répondre à cet appel. L'appel, c'est vivre ta légende personnelle, vivre une vie qui soit en accord avec ta propre vérité. Qu'est-ce que tu dois faire sur cette terre Ou quelle décision est-ce que tu dois prendre et que tu ne prends pas, pas encore, parce que ça te fait peur, parce que ça te semble dur. Voilà la première notion, la vérité. La, la grande vérité, ta grande vérité. Qu'est-ce que c'est que cette vérité Est-ce que tu as l'impression de, ouais, de, de repousser quelque chose, une décision Parce que tu dis, ah, ça va être compliqué, ça va être chiant, ça va être inconfortable, ça ne va pas être agréable, hein, je le ferai plus tard quand, ça, quand je me sentirai mieux de le faire, mais le temps passe. Combien de temps est-ce que tu vas encore repousser En fait, euh, ça ne sera jamais confortable. <rire> en vrai, c'est ça. Ça ne sera jamais confortable. Ça ne sera pas plus simple, ça ne sera pas plus facile. Il y a assez peu de chances que le futur amène... Non, ça sera toujours compliqué. Donc autant le faire maintenant. Enfin, évidemment, euh, tu es libre de garder euh, ton esprit critique activé. Je ne suis pas là pour te donner des ordres. Je ne suis pas là pour te donner des directives dans mon travail. Ce n'est pas mon travail. Je veux juste éclairer des choses, chez toi, dans ton expérience. Ah tiens, c'est vrai que je me mens un peu là-dessus. C'est vrai que je m'observe et je fais ça, j'essaye, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien que ça... Mais euh, j'y arrive pas, j'ai peur, etc. etc. Donc euh, bon, tout ça, c'est la première notion, la vérité. La deuxième, alors j'en ai un peu déjà parlé, parce que les deux vont ensemble en fait, elles vont de pair. C'est d'agir en accord avec la vérité. L'action. L'action, l'action, l'action. Pourquoi l'action L'action a un pouvoir énorme, l'action provoque un changement. Donc quand on dit le secret du changement, bon ben évidemment si on pose une action, il va y avoir du changement, <rire> que ça nous plaise ou pas d'ailleurs. Mais le, la force, la grande force de l'action, c'est qu'elle produit une altération, parce qu'il y a mouvement. L'action c'est le mouvement. Donc si j'agis, je change, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va réagir peut-être. Les autres, la situation, c'est une nouvelle donnée dans l'équation une action coaction. <rire> J'agis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se produit Et j'observe. Donc, poser une action en accord avec la, la vérité, par exemple, je quitte quelqu'un, ah, l'autre me dit euh, « Tu peux pas me faire ça <rire> C'est pas possible, ça m'a pleuré, ça m'a supplié. » C'est une des possibilités. J'ai posé une action en accord, j'ai dit « On se sépare. Quelle est la réaction ?» Et c'est là où ça peut être difficile, c'est de maintenir la vérité, alors même qu'il y a comme des obstacles nouveaux qui se dressent et que tu n'avais peut-être pas envisagé. C'est là où tu peux avoir envie de retourner dans ce qui est confortable, ce que tu connais, le statu quo. Retourner au statu quo. Quand tu commences à sortir de ta caverne, tu commences à t'aventurer dans le monde, à répondre à cet appel de la vérité, tu commences à y aller, le, le torse bombé, fier de toi, j'y vais Je me suis motivé, je suis chaud J'y vais et ça commence à frapper sur ta face. <rire> tu sors de ta caverne et tu te prends des, des, une pluie d'astéroïdes qui t'atterrit dessus. Es, tu cours dans tous les sens pour esquiver les balles. Euh, est-ce que tu continues à aller dans la direction que tu pensais prendre au départ ou est-ce que tu retournes te cacher Il va y avoir un test. <rire> Toujours. La, vé la vérité, l'univers, la conscience... Elle va tester ton engagement. D'accord, ok, tu veux suivre l'appel de la vérité. Très bien. Et, euh, et là, est-ce que tu continues à suivre alors que ça commence à résister un petit peu Est-ce que... Là, ça devient dur, hein, ça devient douloureux, hein, ça devient inconfortable. Est-ce que tu maintiens ton cap Et c'est là où souvent, j'ai plein d'exemples personnels autour de moi, il y a des gens qui étaient plus amoureux dans des relations, etc., plus du tout en accord dans la relation. Ils ont agi, ils se sont sentis mal, L'autre personne est revenue. C'était confortable. Ils sont remis ensemble. Voilà. Est-ce qu'ils sont heureux au fond Bah ben non. Le problème n'a pas été vraiment réglé. Ça peut arriver. Je ne dis pas le contraire. Ça peut arriver qu'une séparation produise... Je ne suis pas là que pour parler des relations amoureuses, mais qu'une séparation produise une altération euh, euh, dans la relation, dans le couple. Parce que c'est un événement, c'est un choc. Putain il faut que je réagisse, il faut que je change, il faut que je fasse ça, il faut qu'on arrive à s'harmoniser. Donc ouais, ça peut, ça peut amener. Et puis on se rend compte, quand on perd quelque chose, on se rend compte qu'on y tenait. Donc ça, ça peut, je suis d'accord avec ça. Mais euh, quand tu retournes dans un choix par défaut parce que c'est la sécurité, euh, c'est pas la vérité, quoi. Et puis voilà, il y a des gens qui vont se traîner l'un, l'autre, pendant 20, 30 piges, alors qu'il n'y a plus vraiment de sentiments, il n'y a plus... Euh, il n'y a plus vraiment d'amour euh, au sens, euh, premier sens du terme. C'est l'habitude, la routine, le confort, la sécurité, les enfants, l'équilibre des enfants. Tout ça, ce n'est pas vraiment euh, l'amour. Mais euh, chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Et quand on pose des actions, il ouais, y a un moment, ça, ça vient un peu nous tester. Et je te dis, quand, quand j'ai quitté euh, donc, cette personne... Euh, avec qui on a une relation pacifiée aujourd'hui mais sur le moment, euh, voilà, c'était un peu la guerre je suis parti il a fallu assumer les conséquences et, euh, et ça résistait euh, de plus en plus fort en face dans la, la vie matérielle la vie matérielle, j'avais l'impression que ça me disait qu'il fallait retourner dans mon confort mais j'ai l'impression que la réalité euh, mon monde extérieur, le, le, la réalité matérielle me disait ça par les obstacles qui se présentaient et en même temps, à l'intérieur, je sentais bien qu'il fallait continuer dans cette direction. Donc, euh, mais oui, je te recommande de continuer à avancer, même si c'est dur. Après, tu feras en fonction de ton niveau euh, d'endurance, de résilience, la capacité à absorber les chocs et à continuer d'avancer. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas réparti de manière euh, égale. Il y a des gens qui n'ont... Première difficulté, il retourne aussitôt, aussitôt, aussitôt, aussitôt. Donc, euh, je ne suis pas là pour les juger. Ça se comprend, ça s'entend. On a tous des histoires, euh, toutes et toutes, des histoires différentes, des manières de réagir qui sont différentes. C'était juste une proposition dans l'image que j'ai du développement personnel. Vivre en accord avec sa vérité, dans toutes les catégories de sa vie, sa santé physique, ses relations amoureuses, ses finances aussi, ses finances. Quand tu te rends compte que tu es ultra dépensier ou ultra dépensière et que ça te met dans la merde à chaque fois, et que à un moment, ça vient dire stop, stop, je peux plus continuer comme ça, putain, qu'est-ce que je fais Ou tu fumes des clopes, tu fumes, tu fumes, tu fumes. Puis tu t'es rendu compte que tu avais, je sais pas, es, ça fait 20 minutes que tu es parti de chez toi et tu as, as oublié tes clopes. Et tu dis, il ah, faut que j'y retourne. Il <rire> y a une histoire comme ça d'un gars, il marchait. Il était parti de chez lui et il marchait depuis, je ne sais pas, une demi-heure. Il, il se rendait comme ça. Bon, c'est une histoire. Mais... Et euh, je l'ai lu dans un bouquin il y a un moment, donc... Euh... L'histoire est intéressante, c'est qu'il il a marché et il s'est rendu compte à, à mi-chemin <rire> qu'il avait oublié ses clopes. Il était parti pour faire demi-tour et il s'est rendu compte du pouvoir de son addiction. Il s'est dit, attends, mais je viens de marcher une demi-heure et là, parce que j'ai oublié mes clopes, je vais me manquiller une demi-heure retour, puis repartir dans l'autre sens. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis, je, je, je, je suis une putain de victime. Je suis soumis, euh, totalement soumis à mon addiction. L'addiction est plus forte que moi. C'est l'addiction qui commande. C'est l'addiction qui drive. Je suis soumis. Je suis la, la pute de mon addiction. Je suis soumis. Je ne peux pas faire ça. Et il a arrêté euh, le tabac. Ça a été un, un déclic, une forme d'éveil. Éveil de conscience, c'est-à-dire que la conscience prend un degré où d'un coup elle réalise, elle se rend compte. Ça, est étendre sa conscience, élever son niveau de conscience. À un moment, le comportement est vu d'une manière méta. Tu vois, tu, tu, tu vois le, le système et comme tu es à l'intérieur, tu es pris dedans et tout, et puis d'un coup, t'en sors, tu vois et tu reviens. Et merde, mais ce que tu as vu là, bah forcément, ça change la manière dont tu te comportes ici. Donc c'est ça, cette notion de, de recul. La conscience recule, parce que la conscience a le pouvoir de s'observer elle-même. Donc euh, les mécanismes de l'ego, les mécanismes humains de l'individu peuvent être observés par la conscience. Parce que la conscience n'est pas les mécanismes. Elle est ce qui observe. Tous les mécanismes que tu vis dans ton quotidien, dans ton expérience subjective, sont observables. Tout est observable. Parce qu'il y a une distinction entre le sujet l'objet. En premier, il y a une distinction. Il y a le sujet qui perçoit, donc la conscience, et les objets de perception. Alors C'est vrai qu'en Occident, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ce terme d'objet quand on parle des objets de perception, parce que quand je parle d'objet, là, je parle de pensée, de sensation physique. Le bruit des travaux, c'est un objet de perception. C'est un son désagréable, que je qualifie de désagréable, qui vient gêner pendant, pendant l'enregistrement de ma vidéo. C'est un objet de perception. Là, en cet instant, je suis en train de le percevoir. La conscience qui perçoit n'est pas euh, l'objet en question, elle est le sujet qui perçoit. Donc cette distinction est très importante, ça va me forcer à, à écourter le, la vidéo, j'avais presque fini de toute façon. Mais c'est pour ça que c'est très important, cette notion de conscience, de pleine conscience, et de devenir capable d'observer, sa propre vie intérieure, ses pensées, ses émotions, tout ce qu'on se raconte, tout ce qui se vit en nous. Donc euh, écoute, j'ai eu grand plaisir à te tourner cette vidéo. Abonne-toi, like là, envoie la à quelqu'un à qui elle pourrait servir. Laisse un commentaire, je lis tous les commentaires, j'en commande certains. Je suis euh, tout à fait euh, disposé à échanger avec toi. Regarde dans la description de la vidéo, il y a tout un tas de ressources, d'éléments, de... Euh, de ressources ouais, que tu vas pouvoir utiliser, vers laquelle euh, ça va te permettre peut-être d'aller plus loin, si tu le souhaites, euh, avec moi, dans mon travail. Porte-toi bien, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut